Salut monde, on se trouve pour un nouvel épisode sur Open Science 4. Je peux enfin demander à Ajam de devenir non seulement un allié, mais surtout un vassal. Ce qui me plaît beaucoup. Comme ça, on va pouvoir lui donner des territoires au Timurides, au Karakoyunlou et même une à la Grande Horde. La Grande Horde a plus ou moins perdu sa guerre, à mon avis... Ah, quoi, qu'ils sont très nombreux. Il reste qui comme adversaire Juste Nogai. Ouais, c'est étonnant. Alors, c'est la Transoxiane qui a fait la paix et qui a réclamé qu'ils rendent des territoires à Nogai. J'ai compris ce qui s'est passé. J'avais vu que Nogai avait beaucoup lorsque la... lorsqu'un des deux pays avait fait la paix. Comme ils ont à peu près le même bleu, j'ai pas fait gaffe. Et en fait... C'est le Transoxiane qui a rendu des terres à Nogai. Et Nogai qui est resté en guerre. Ah, quoi contre moi. Il est tout seul. J'ai envie de l'attaquer. Il est tout seul. Il est tout seul avec le Timuride, c'est ce que je dis. <rire> euh, c'est pas grave, après tout. On donnera des, des territoires du Timuride à Ajam. Ça nous fera une traite avec le Timuride. Qui lui aussi pourrait quasiment rentrer dans la quoi. Et ça me permettrait de... Relier mes territoires à celui du Dawalasari Plus peut-être de faire le lien ici Sans avoir besoin de passer à l'autre côté du désert euh... Très bien C'est parti On est beaucoup plus nombreux On va les faire aller jusque là oui, On va prendre Bagdad C'est des sunnites mais ils ont beaucoup de territoires chiites ce qui n'est pas un problème en soi. Hein. Mamelouk a rejoint la Koa. Heureusement, c'est une autre Quoi Il ne peut pas rejoindre la guerre. Je dis ça en même temps, j'essaye de me convaincre. Moldavia bon, a rejoint la Koa. Ouais, maintenant que je suis en guerre contre euh, des assez gros pays, quand même, plus de gens pour rejoindre la Koa il ah, y a eux aussi, bah, eux ils de se faire dévorer, on verra. Si je fais une guerre euh, à fond, euh... ou alors une guerre où je fais sortir les Timorites, ce qui est probable. Palatina veut passer, passe, Gêne à rejoindre à quoi Ça fait beaucoup de mal quand même. Qui sont mes alliés L'Espagne, la Bohème. En ces temps difficiles, je pense qu'il est important que nous nous serions les coudes. D'accord, eux ils ont revendiqué tout ça. Je pense qu'avoir des revendications communes, communes euh, ne nous posera pas trop de soucis, tant qu'on n'a pas décidé d'envahir Naples. Alors, j'avais pas activé mes forts partout, pourquoi pas, on peut le tenter de faire une guerre sans tous les forts, il y en a beaucoup qui seront probablement inutiles. Mais ça m'a l'air plus futé d'activer ceux qui sont à la frontière. On n'a pas de capacité en siège là est tombé toujours ah si on peut faire un long détour ce qu'on va faire quand même de toute façon là il y a une montagne tant que j'ai pas le passage euh, sur euh, le il faudra que je passe par euh, ce point là on catif. gêne on a été siégé on va donner le contrôle à Dawassir. Heureusement, je peux rechanger. Avant, on pouvait pas rechanger les sièges de nos vassaux et c'était particulièrement embêtant. On a beaucoup de points sur la Grande Horde. Astrakhan devrait m'appartenir, je dis. Ah, et Nogaï a achevé leur territoire qui était hors... Euh... Euh, ...hors de la zone que j'ai enclavée. Je sais pas si on peut dire que c'est une enclave dans la mesure où ils ont un accès à la mer. La mer Caspienne. Mais en même temps... ...c'est pas une vraie mer qui communique avec euh, tous les autres océans du monde. Enfin c'est pas, pas un accès à l'océan. Je sais pas euh, dans les termes d'enclave de, euh, si jamais la définition correspond ou pas. Bonjour messieurs Au revoir messieurs Monsieur mesdames, il y a peut-être des soldats, je sais pas euh, je pense pas que je puisse passer là Alors on va acheter le pain Je trouve que c'est la meilleure option tant qu'on n'est pas ruiné ont décidé de manger la grande horde. Bon bah. Ils n'ont pas de force alliée. Ça m'embête pas. Bon on va pas arriver à temps. De la populace timoride. Qui les embête. Les timorites sont nombreux, c'est le grand morceau, ils ont un peu peur de moi je pense, mais. Si je déploie pas assez de troupes, il ben y a quand même un risque qu'on se fasse avoir. Oh, il y est... a des Attendez. Prenons un conseiller. Ils sont à moins 14, on va attendre encore un peu. Tout En rapprochant nos troupes, doucement mais sûrement. Ils ont bougé Combien 7 on, on va attaquer Fin de la guerre des paysans D'accord c'est moi qui leur ai terminé la, la guerre des paysans J'y crois pas j'ai éliminé le dernier groupe de paysans. Pour eux... On a beaucoup de monde qui est en train de passer. On n'a pas un bon score sur eux. La défense des forts. Je sais pas si les forts contrôlés par moi comptent comme euh, des forts impactés par la défense des forts. On va envoyer eux Et avant qu'ils n'arrivent. Envoyer eux aussi. On va considérer que c'est suffisant. Allez, vous charger deux, plus un petit coup de main. Notre fort qui va tomber prochainement. Fin du siège de Hera. Ok. 66. Commence à être bon. Je voulais voir ce que ça donnait sur les religions. Probablement que la bohème va finir réformée. Il euh, y a pas mal de. Il y, a... y a des pays de protestants. Je sais pas si mais c'est pas mal là, par rapport à la date. Ou pas Timurid, ils sont en moyen et il va falloir rendre non accordé rétrocéder des provinces légitimes c'est ajam qui nous intéresse ajam ajam et c'est déjà trop pour si je fais un truc comme ça ouais ils veulent bien deux provinces pour ajam on a fait la guerre contre eux donc euh... Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai peut-être fait une bêtise, je peux plus passer dans le team win. Si je peux. Ok. Comme ils ont rendu des provinces légitimes, j'aurais pas à m'en soucier. Allez, on rentre, tout le monde rentre. Juste vous, vous allez passer par là. Si je peux passer, oui, moi, bon, laisser passer. Quelle erreur stratégique! ça c'est au je me souvenais pas visiblement le Karakoyunlu gagne contre la Grande Horde pas de beaucoup à mon avis bon ça reste des territoires enclavés dans mon, mon empire hein, qui disparaîtront un jour ou l'autre je vais faire ma propre paix si vous permettez toi peut disparaître peut-être je peux pas prendre si je cède à Dawestir tu acceptes de disparaître alors cède moi tout tes sous ouais et redonne tes question c'est très bien comme ça et l'autre on va pas demander la petite île Quoique c'est une province qui a pas de fort donc on pourrait sauf que je pourrais pas la passer en contrôle à mon mon allié Doa Wissir. Euh, on est toujours dans le même état. On va leur donner Doa et le reste on va prendre pour nous. Est-ce que Ajam a des ouais il a une province légitime. Donc rend sa province à Ajam. On peut peut-être du coup donner des provinces à Ajam de ce côté-là. On peut, d'accord, je vais en prendre pour moi aussi, pour voir ce que je revendique. Alors on va demander une de moi pour ajam assez à doigt aussi, ça m'intéresserait plus d'avoir, bon on va demander ça, pourquoi ne pas aller à 100, peut-être, parce que ça fait beaucoup de monde en face, même loup, ça fait déjà longtemps qu'ils y sont, nous et hors Horde sont... Tellement enfoncé que je pourrais rien faire. ça, ah, il peut déjà rejoindre, Timurid il peut déjà rejoindre, Mandraison c'est un nouveau, Hormuz c'est un nouveau, Nogai euh, c'est plus. ça m'éloigne du fait qu'ils risquent pas de sortir rapidement. Korasan, qu'est-ce que ça représente comme taille C'est ce petit machin, ça fait pas peur. Yémen, Sistan, Transoxiane Ça fait un gros morceau Baloutch un peu aussi euh, J'ai pas amélioré mes relations avec les on va, on va, Je pense qu'on va quand même demander ça Est-ce que ça change beaucoup si je retire une province Balouch 60 Balouch 62 Non, ça change vraiment pas beaucoup Le contrôle va être à Ajam D'ailleurs, je pourrais demander cette province-là sinon, pour moi ou pour Ajam. Comme ça, ça nous rapproche de la fusion entre les deux pays. On n'aura plus qu'à prendre des provinces au Karakoyonlou. Ça m'a l'air plus intéressant. Et il y a des séparatistes Karakoyonlou dans ce coin-là. On va les éliminer. D'ici peu. Ok. On signe. On a conquéri la Mésopotamie. Et on a de nouvelles revendications, y compris jusqu'à ce... jusqu notre vassal. Hein. Plusieurs provinces à légitimer, des provinces à convertir. C'est vraiment très lent. L'Espagne demande à ce qu'on vienne son... à son aide dans la guerre contre Naples. Bien sûr que nous allons venir. Ah, ils ont déjà tellement avancé... Je pense pas que j'aurai des provinces napolitaines. Celle-là, par exemple, elle m'intéresse beaucoup du fait qu'elle soit très proche des états pontificaux. L'État états pontificaux, il y a Mayence, Venise et Florence. Le truc, c'est que prendre Rome, c'est un gros morceau et ça risque de déplaire à beaucoup de gens. Alors, j'ai de la chance parce que avec eux, je peux passer. Avec eux, je ne peux pas. D'accord. C'est bon, il passe. Je sais pas pourquoi. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Bon, j'ai une armée qui reste du côté des Daouassir. J'aurais dû prendre cette province-là, en fait, quoi qu'il m'en coûte, euh, dans la mesure où c'était le lien vers le Dawesir. Bon, tant pis. On va rejoindre. Ah, du coup, Khorasan et Balouch ont rejoint. Balouch, je, je pensais qu'on était copains. Afghanistan on est copains même si jamais ils ont beaucoup d'expansions agressives comme quoi c'était pas perdu d'améliorer nos relations avec eux quand même voilà la transoxiane on va aussi améliorer nos relations ils peuvent rejoindre nos gars c'est pareil ah ben ils ont rejoint au moins j'ai pas de pays d'Europe, enfin Gênes, ils ont des provinces tout près de moi, hein, donc c'est pour ça qu'ils sont très vexés. Ah ils ont appelé la croisade contre nous. La France a gagné finalement sa guerre contre l'Espagne le, qui avait siégé tout le sud de la France et a conquis la Provence. très bien. Naples a perdu, je pense qu'ils vont se faire prendre beaucoup de provinces par eux. Assistant euh. ce rejoint à rejoindre, c'est un tout petit truc, on me dirait tout petit truc par tout petit truc, ça finit par faire gros. Euh... On va faire un modèle qu'on va appeler 20, c'est des troupes que je fais de façon très très standard, très très souvent. Sauvegarder et on va en créer un. Hein. Je pourrais même en faire deux. Euh, mais j'ai pas si peur de la quoi. Moscovie attaque Pologne-Lituanie, j'imagine. Défenseur face à Pologne dans la conquête polonaise de Blitz. Donc ils sont alliés à la galice Volsny. Et bien embêté de devoir les défendre. Probablement. Enfin, bien embêté. Ils sont costauds, mais. D'ailleurs, ce serait peut-être le moment que je les attaque dans le dos. Là, pour l'instant, j'ai une guerre au côté de l'Espagne. Euh, chaque chose en son temps. Voilà, je pense que c'est fini d'ailleurs la guerre contre l'Espagne. Enfin, au côté de l'Espagne. Oh, j'ai pas vu William. Ça fait longtemps que j'ai tué les rebelles. J'aurais dû faire plutôt tôt. Banqueroute pour le Ming après l'effondrement. Et ils font toujours euh, 3 il faut 3, toujours trois guerres pour les, les annexer complètement C'est pas mal Pour eux Hormuz allié à Caracoyonlo La prochaine fois que je fais la guerre Hormuz a rejoint Caracoyonlo ils ont pas rejoint encore Est-ce qu'on a une trêve Oui 38 Je pense que je j'attendrai pas la fin de la trêve Enfin j'attendrai tout pile la fin de la trêve pour leur redéclarer la guerre Ah l'Espagne est siégée quand même. Euh, la grande horde, très avec eux, jusqu'en 43. il laisse beaucoup de marge. Baloutchimurém, non. Toujours pas, ils sont indignés. Je vous ai pas imposé la paix contre l'Afghanistan et vous êtes quand même indignés, je comprends pas. Hein. Moscovie a annoncé que j'étais son rival. Juste après la fin de la guerre contre la Lituanie où il y a eu une paix blanche. Paix blanche, tout à fait. Nope, cette... ouais, ils se sont taillés une bonne part de Naples. J'ai pas, par... pas eu le temps de participer à la guerre donc euh, je ne méritais pas grand chose. Euh... Venise a plus de territoire chez moi, à l'exception de Chypre, qui est un fort. Donc j'ai plus vraiment de raison de les attaquer et de mettre les états pontificaux en co-belligérants. Sauf si j'arrive à prendre ces deux provinces-là et ça me fait un pont pour aller revendiquer là-bas. C'est des territoires très Je voulais attaquer la Serbie qui est juste allée à la Bosnie. Je dis que c'est une bonne occasion, moi. J'ai plus aucune expansion agressive de ce côté-là. J'ai deux armées dispo une troisième en chemin et même une quatrième par mesure de sécurité. Toujours beaucoup de revendications chez eux. Et j'ai besoin d'un passage pour aller vers Raguse et Qatari, donc la province par exemple celle-là. Ne tardons non plus. Une dernière revendication sur la grande horde, Caracolien a pris pas mal de territoire. Euh, J'ai des revendications sur Caracolien loup. pas vraiment. Comment s'en faire à nouveau euh, Niveau mission, qu'est-ce que je peux faire Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est pas encore fait. J'en ai pour du chemin et après, il va m'aider à prendre quoi C'était après, il va m'aider à prendre la Tunisie, oh là, toute la, tout le nord en fait conquérir la Crète Moka, après, après le Edjaz. d'accord, j'ai des revendications pour euh, tous les territoires mamelouks jusqu'au Maroc et jusqu'au Yémen voilà, une fois que je reviens à la Serbie il va me donner la Bosnie le contrôle du Danube Transylvanie Et la Valachie. Par exemple, la Valachie, il dit... D'accord. Non, il dit qu'il va me donner ces deux trucs-là. Euh... C'est parti. Mince, à la Moscovie. On va quand même guerroyer contre eux. Est-ce que je mets la Moscovie en co-belligérant Dans ce cas-là, ça demande une réorganisation stratégique. que j'ai des armées coincées, moi. Deux. Il y a peu de chances que mes alliés demandent qu'ils m'offrent l'accès militaire ou quoi que ce soit. Gênes s'est retiré de la quoi. C'est bien. De leur part. Venise ne peut pas y être non plus. Allié à Moldavie. Y a-t-il de Nogai J'ai envie de faire deux guerres. Une contre eux. Ah mince, Moldavie elle est dans la quoi c'est vrai, j'avais oublié Peut-être qu'on peut appeler la... Donc on va refaire une armée Ça va être utile je pense What, Attends, il m'a fait des troupes jusque là Non, c'est le nombre de jours que ça prend Ok, j'ai cru qu'il m'avait lancé des troupes vraiment partout Donc 3 armées pour la Moscovie Et 2 pour la Serbie avec l'aide de la bohème, on va être beaucoup plus nombreux. A priori, pas de, pas de grands risque. Et on va pouvoir commencer à se tailler un chemin vers Moscou. Ils ont encore quelques points sunnites que je pourrais réclamer avant qu'elles ne soient toutes converties. Il y a des convertisseurs d'ailleurs. Ah ne notards non plus, je suis pas tout à fait près de l'autre côté, mais... Voilà, voilà. Conquête de Kosovo, la mine d'or. On a tellement plus de fantassins. On n'a pas le total des armées, j'ai un peu la faim de calculer, mais... Et 20 000 hommes de plus. Oh, j'ai oublié d'activer mes forts. On va remettre euh, les préparatifs de guerre autour parce que ça m'arrive de faire des grosses bêtises du genre je n'active pas mes forts. Et après j'ai des tout petits étages en Moldavie qui arrivent à me prendre des forts. Le truc qu'on pourrait faire c'est sortir la Bosnie. Ça ne va pas me demander beaucoup d'efforts, à mon avis. Bon, allez, allons par là. La Grande Orde est à nouveau stable. Je pourrais le manger en une fois. J'ai déjà de l'aide sur ce fort-là, faisons le suivant. Est-ce que je gouverne comme bon ensemble Non, on va payer un peu pour améliorer leur sort. C'est faux que la Moscovie soit faible militairement alors qu'elle fait déjà une sacrée taille. Pas tellement envie que ça change. Qu'il reste petit... Euh, Qu'il reste euh, moyennement gros et quand même faible Ah non, il y a une autre armée qui est arrivée La Moldavie a réussi à récupérer tout son territoire en contrôle, ils l'auront pas pendant la dans la paix mais je suis admiratif. Je sais pas si c'était des bateaux serbes. La Serbie qui a une un point. Le progrès c'est l'acceptation de tous. Les dimensions mes... les dissensions mesquines au sein du pays en ont en ont longtemps retardé le développement. Mais depuis que le gouvernement est ouvert à tous les hommes de talent, nous avons pu enregistrer des progrès remarquables dans le développement économique de certaines provinces. et oui. Je sais pas si c'est les doctrines de tolérance, le fait que j'ai des conseillers, d'autres euh, euh, confessions, slash culture, euh, ici. Non, pas confession, juste culture, criméen, rutaine, le fait que j'ai beaucoup de nations acceptées, d'ailleurs les chirurgiens vont rejoindre les accepter. morceau c'est la moscovie et yeah, ils m'ont ouvert le chemin peut-être sans le vouloir et les mamelouks aussi faire enfin, du siège de moscou Je sais pas où sont les armées euh, moscovites il hein. y a une petite euh, Petit groupuscule mais Non attends pardon Je veux que tu passes par des provinces genre Comme ça Pour explorer un peu la moscovie Je sais Pas Quelles sont les provinces les plus pauvres Qui coûteraient le moins à prendre Celle-là Je peux faire Tambov, et sous vite C'est à peu près la même chose Riazan, un peu riche... Bon après je suis peut-être pas obligé de me limiter dans la province que je prends. Moscou ça leur paraît trop. Ça fait quand même une sacrée quoi. Euh... Enfin les provinces qui n'ont pas été converties. Plus... Peut-être... Euh, Tambo, Riazan... Là j'aurais la Moldavie, j'aurais pas la Moscovie contre moi, un peu de points pour tout le monde, mais pas tellement. Après c'est très loin, peut-être que ça... Par contre ça fait beaucoup de surexpansion, il faut que je fasse gaffe à ça aussi. Là il y aurait la Moscovie à 136, oh, j'ai pas. donc je l'ai pas vu alors la Moscovie 84. 74 J'ai envie de prendre beaucoup quand même Alors Si je prends 54 et que je suis raisonnable Sur la Moscovie je pourrais prendre plus sur ses voisins Et je peux lui demander de Accorder l'indépendance Est-ce qu'il n'y a pas des Tchernigov, Astrakhan Astrakhan je pense que j'ai de Provence à eux Ça peut être des gens comme Kazim... Je voudrais vraiment faire des vassaux directement. Je pense pas que ce soit possible. On va faire ça. Je pourrais demander plus de sous si je continue un petit peu. On va les ruiner. Enfin, on va les endetter, les faire s'endetter. Et après, ce sera fini, visiblement. La Moldavie a été siégée. Voilà, la Moscovie. Vous avez perdu. Est-ce qu'on peut pas les humilier Non, je les ai pas mis en... Bon, moi. Je peux demander 1800. Ça a été à 1500. Hop. Voilà, ça me fait une province orthodoxe qui fait un peu une pointe pour avancer où je veux. Euh, on fera un réseau d'espionnage sur eux après. C'est bien d'arriver, vous, mais c'est... Beaucoup trop tard Je sais pas comment dire autrement Caracolino Quand est-ce que ça s'arrête 38 Et eh bien ce sera les suivants euh, La Bosnie Va me céder son or j'ai des provinces en fait, je pourrais demander Le truc c'est que ça va me demander Beaucoup plus d'expansion Par exemple celle-là si elle me prend 18 province à 7 euh, Où est-ce qu'il y a une autre province à 7 Dans la province à 8 Ou alors à 6 Province non revendiquées par moi J'ai que 9, voilà Je peux pas tout demander Non, le truc c'est que ça fait des points sur la Moscovie aussi donc ils pourraient rejoindre La Bosnie passerait à 50 Va falloir qu'on attende la fin du On va attendre la fin du mois Il faut pas mais Est-ce qu'ils ont adopté Non rien du tout Hormos s'est retiré Ah maintenant que l'Espagne a ces territoires là Ça se répand Vite probablement vite et Gênes. ce serait pas aussi très vite. Ah, ça serait beaucoup plus si jamais j'étais ami avec eux, on va améliorer nos relations. On va réclamer les provinces les plus développées. J'ai du passer du 11 celle plus Ardabil. Ah, quoique Ardabil, c'est pas à eux par hasard. Non, c'est la dernière province que je pouvais prendre. Pour m'approcher de facilement, bon, c'est une des provinces que je pourrais prendre pour m'approcher de facilement. Man de raison retiré de la coalition. Lorasan s'est retiré, même s'est retiré. Je ferais pas ça à leur place, mais après ils veulent pas se retrouver tout seuls. Donc là, quand les gens se retirent, ils se retirent aussi. Je si je peux. ça ferait plus. Le Kosovo je le voulais. Par contre ces provinces-là je les veux pas forcément. Faire du 109 là. Pas trop de surexpansion. Et en fait faut que j'attende longtemps parce qu'il faut que.. C'est 40%. Ou alors je prends suffisamment peu pour que ça fasse 60% plus 40%. On est tout juste bon. Peut-être que je pourrais prendre euh, par assis, prendre des états à la place. Ça fait 55. C'est une différence de développement. Ou bon, alors je laisse celle-là. 99. 59%. Je vais éviter d'atteindre les 100. Tout pile. Euh, plus de l'argent. Voilà. Peut-être qu'on sort la bossine d'abord euh, en leur demandant d'abandonner. Non, il faut pas qu'ils soient complètement isolés non plus. Peut-être qu'ils peuvent me libérer beaucoup de sous. Alors c'est censé être. Euh... Bon, je peux pas vraiment les en enfin, faire un vassal. Donc on va s'arrêter là. Et d'un qui est sorti. Et de deux. moi j'aurais pu prendre plus, ça m'a coûté moins que ce qui était indiqué. Ah non, j'ai oublié d'inverser. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, c'est exactement ce que ça m'a demandé. des Napolitains qui se, se soulèvent. perdu un homme d'état. Je payé énormément en maintenance des armées. On va prendre pas trop trop cher. C'est quel mois, la fin de la trêve Janvier. Euh, donc euh, dans vraiment pas longtemps. Perdons pas de temps. Est-ce que j'ai encore de la... Faudrait que j'attende ça, quand même. La Bosnie pourrait rejoindre, mais... Pas la Hongrie, pas l'Autriche. Venise et Gênes, tout juste. Pas Naples. Je pourrais avertir la Moscovie pour l'empêcher de grossir sur mes voisins. Envoyer un avertissement. S'ils s'attaquaient à l'un de nos voisins, nous devrions alors entrer en guerre contre lui. Exactement. Je ne veux pas qu'ils grossissent. Galice-Vosny. La Pologne peut pas, mais Galice-Vosny, ils peuvent. Et on a de l'expansion agressive sur la Pologne 26, oui, je les ai pas vus dans le descriptif. Ah oui, je le vois maintenant. On va s'arrêter là pour cet épisode de maintenant. On se retrouve bientôt dans le suivant.